Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série d'interviews sur le parcours et les études. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aude. Bonjour Aude. Bonjour Benjamin. Bonjour Aude. Pour commencer cette vidéo, je t'invite à te présenter à celles et ceux qui nous regardent. Alors oui, donc euh, je suis Aude Nourrisson, j'ai 22 ans et euh, je suis élève ingénieure en aéronautique et spatiale à l'ISA, près de Paris. Et, euh, et aussi pour financer mes études, je suis tutrice euh, scientifique pour des lycéens dans une start-up parisienne. D'accord, super, un programme et un emploi du temps très chargé. Euh, pour commencer cette interview, on va remonter un peu dans le temps. Euh, on va remonter aux années lycées. Et euh, oui. donc tu es partie dans une seconde et une première plutôt générale et scientifique. Et dis-moi, en terminale, donc tu as fait une terminale, est-ce qu'elle a été ta SP, est-ce que tu as pris des options bah, Si tu veux qu'on reprenne euh, à la seconde, euh, j'avais pris euh, sciences et laboratoires, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Donc euh, c'est euh, tout ce qui touche aux enquêtes criminelles. Donc déjà à l'époque je m'intéressais au domaine des investigations, des enquêtes, mais là c'était plus dans le domaine euh, policier. Euh, et après en première j'ai choisi l'option mathématiques, physique et sciences administratives donc première S finalement, l'ancienne première S à l'époque et, euh, et en terminale j'ai choisi l'option mathématiques donc tu as pris l'aspect math voilà. la fameuse donc euh, ouais. en terminale comme tu le sais euh, il a fallu faire des choix pour le supérieur bon nous c'était admission post-bac plus communément ap surnommé APB maintenant c'est parcours sup évidemment Qu'est-ce que tu as choisi sur APB euh, Tu as fait des choix plutôt de prépa, plutôt de DUT, euh, d'une formation scientifique autre. Qu'est-ce euh, qu que tu as mis sur, euh, comme choix sur APB Ensuite, quelle a été ta réaction par rapport aux résultats d'APB Et qu'est-ce qu que ça a donné quoi Ouais, alors, comme euh, je voulais vraiment être prudente, j'avais euh, mis peut-être 25 choix. <rire> Mais euh, donc les, tous mes, je dirais mes 12 premiers choix, voire mes 15 premiers choix, c'était que des classes préparatoires parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, donc des classes préparatoires intégrées ou pas, donc dans des écoles d'ingénieurs ou pas. Et, euh, et les choix suivants, c'était des DUT, donc en mécanique, en informatique, euh, en mesure physique aussi. Et, et vraiment, dans les derniers, c'était des universités, euh, donc plus dans les maths, dans la physique, donc euh, toujours dans ce domaine-là. Et voilà. Et donc, mon premier choix, je crois que c'est ce que tu m'as demandé, Benjamin qu que ça euh, Quels ont été les résultats euh, bah, Mes premiers choix. Donc, le premier, c'était l'ECAM, l'École Catholique des Arts et Métiers à Lyon. C'est une classe préparatoire intégrée. Je voulais euh, donc, euh, étudier euh, dans la classe préparatoire intégrée de l'ECAM. Et mon deuxième choix, c'était une classe préparatoire euh, plus, plus petite euh, à amener dans une ville qui est entre Lyon et Valence. Et finalement, euh, bah, j'ai mon premier choix, l'ECAM. Et, euh, et à l'époque, forcément, comme tous les lycéens, j'étais trop contente d'avoir ce premier choix. Mon directeur, il était, euh, il était content, il m'avait dit que c'était une super école, que, que, que j'y serais bien. Euh, en revanche, mon prof de maths, il m'avait dit euh, « ben, je t'avais conseillé de faire une plus petite, une plus petite structure, mais mes fils, mes fils ont fait ça, ils étaient très contents, mais bon, euh, voilà, je suis content pour toi, merci ». Voilà. Ok, bah super, donc euh, tu as été plutôt contente des résultats que tu as eus euh, avec APP. Donc, as... Oui. donc euh, du coup, tu as commencé à faire les CAM. Donc dis-nous, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu apprenais là-bas Comment était l'ambiance Dis-moi tout. Alors euh, du coup, les CAM, c'est plus l'ingénierie civile. Euh, c'est un, un secteur que je voulais découvrir. Donc euh, ce qui est différent par rapport aux autres classes préparatoires ou écoles, c'est qu'on apprend par exemple à faire du moulage, enfin les techniques de moulage donc c'est très spécifié. On faisait aussi beaucoup de CAO, euh, de la conception assistée par ordinateur. Euh, donc, euh, on utilisait pas mal SolidWorks, on faisait beaucoup de projets euh, dans l'électronique, la mécanique. Donc, c'était très centré sur euh, euh, comment construire, finalement. Donc, euh, c'est normal, hein, l'ingénierie civile, euh, voilà. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas un secteur, finalement, qui me, qui me plaisait tant que ça. et euh, et donc je me suis dit, je pense que j'aimais plus finalement l'ingénierie euh, généraliste. J'avais envie d'apprendre plein de choses dans différents domaines et je n'avais pas envie de vraiment me spécialiser dans euh, la, la conception de bâtiments, de ponts même si en soi, le secteur est intéressant, mais je n'avais pas envie de me spécialiser là-dedans. Après, niveau ambiance, c'est une grande structure, beaucoup d'élèves, donc finalement, les professeurs ne me connaissent pas vraiment et... Je me suis rendue compte que je n'étais pas vraiment faite pour ce type de structure. Et ce qui a joué aussi, c'est que j'étais un peu isolée du fait que je n'étais pas dans, dans, dans l'internat. Enfin, j'avais pas choisi euh, une chambre dans l'internat. Et de ce fait, j'étais un peu isolée. Et le fait de ne pas être dans l'ambiance avec tous les autres étudiants, ben, on, on, a pas, on a moins ce dynamisme, cette envie de travailler. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu portée euh, au défaut. Ouais. D'accord, ouais, je comprends. Du coup, les camps, tu y es resté combien de temps euh, Tu y es resté un an, un peu moins euh, Je suis restée 4 mois et demi. 4 mois et une, une, une semaine. En fait. Exactement. D'accord, donc tu y es resté à peu près. Un... On, on va arrondir à peu près un semestre, quoi. Oui, exactement, c'est un semestre. Je suis partie euh, ben, juste après les premiers versets. Oui. du premier semestre. D'accord, ok. Et le reste de l'année, du coup, tu as suivi une autre formation ou qu'est-ce que tu as fait Alors, euh, oui, oui. Euh, mon... Je suis partie de l'ECAM parce que, comme, comme je t'expliquais, Benjamin, je n'y je balanissais pas vraiment là-bas, mais tout simplement parce que c'est une structure qui n'était pas faite pour moi. Et, mais tu savais que je voulais faire une classe préparatoire et j'étais vraiment déterminée à, à vouloir le faire. Je savais que j'avais les compétences, que je. Du moins, c'est ce que je voulais faire. Je, je voulais tout donner pendant deux ans. Et euh, le problème, c'est qu'on doit intégrer une classe préparatoire en milieu d'année. Euh, alors, euh, j'ai vraiment préféré partir euh, au milieu d'année et me trouver euh, soit une autre formation, soit trouver un petit travail, ou pourquoi pas aller à l'étranger pour améliorer mes compétences linguistiques. Euh, mais euh, j'ai préféré vraiment trouver une autre formation juste pour apprendre de nouvelles choses, parce que voilà, toujours euh, par curiosité, apprendre de nouveaux domaines. Et euh, j'ai postulé en rentrée décalée pour un DUT informatique. Et euh, j'ai donc intégré ce DUT informatique en, en février, un mois après. D'accord. Ça s'est passé comment, le DUT Alors, ça s'est super bien passé. Donc, euh, ça n'avait rien à voir avec, euh, bah, du coup, euh, la classe préparatoire, forcément. Euh, puisque c'est une... C'est beaucoup moins... Le, style, le, le rythme est beaucoup moins soutenu, forcément. Et j'ai réappris ce que c'était de, de l'ambiance vraiment euh, euh, apprendre à son rythme comme au lycée euh, voilà avoir du contact social tout simplement et, euh, et ça m'a fait beaucoup beaucoup bien de, de revenir à la, à la vie normale voilà du coup, est-ce qu'on peut considérer que les DUT comme les prépas, le fait que ce soit des plus petites structures, tu es peut-être un peu mieux encadré par les professeurs et c'est peut-être ça que tu recherchais plus et, et qui te manquait à l'ECAM, peut-être, non oui, oui, finalement, c'était complètement ça. Euh, je pense que ce qu'il fallait, alors pas forcément le fait d'être encadré, mais surtout ce que je recherchais, c'était une petite structure, une structure où vraiment on peut créer plus facilement des liens. En DUT informatique, en rentrée décalée, du moins, on était dans élèves et on a formé une bande incroyable. On était tous amis et, euh, et voilà, c'était génial. Et c'est du fait que c'était justement une petite structure. Enfin, un DUT, normalement, il n'est pas une petite structure, mais alors, du moins, en rentrée décalée, on était dans un petit groupe et on a pu vraiment souder des liens vraiment géniaux. Et donc, du voilà. coup, le DUT, tu l'as fait jusqu'à la fin ou tu l'as interrompu en son cours aussi comme je voulais vraiment faire une classe préparatoire, c'était juste pour attendre euh, la fin d'année. Euh, et ça, c'était prévu depuis le, depuis le départ. Euh, même si à un moment, je reconnais, j j je m'y plaisais tellement que j'ai hésité Est-ce que vraiment, je ne resterai pas dans ce DUT pour deux ans Parce que finalement, à la fin, je peux aussi intégrer une école d'ingénieur. C'est tout à fait une possibilité. D'ailleurs, c'est ce qu'ont ce qu fait mes... Mes années plus tard, je me suis rendu compte qu'au bout de deux ans, eux, ceux qui sont restés, ils ont aussi intégré une école d'ingénieur. Donc, c'était tout à fait possible. Mais vraiment, hum, j'étais venue euh, je, dans, dans la perspective d'après faire une classe préparatoire et je ne voulais pas changer cette direction-là. J'avais pris cette décision que je voulais en faire une pour me challenger et je l'ai fait. D'accord. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as fini ton semestre de DUT. Voilà. Ensuite, tu as candidaté dans une prépa. Euh, C'était quelle filière euh, de prépa euh, PCSI au départ, physique chimie sciences de l'ingénieur. Mais euh, comme tu le sais, Benjamin, toi qui as fait une classe préparatoire, après, au bout de, de, de, de quelques mois, euh, on choisit si on veut plus s'orienter en chimie ou en sciences de l'ingénieur. Et du coup, c'est soit la filière PC, soit la filière PSI. Et moi, j'ai choisi PSI parce que la chimie, c'est pas quelque chose que, pour lequel j'ai un... J'ai une grande excitation, une grande dynamisme. Alors, je veux juste ouais. préciser, puisque tu en as parlé, en MPSI, c'est totalement différent, puisque en MPSI, ce n'est pas au bout de quelques mois, mais c'est pendant le milieu du second semestre où on doit faire le choix, justement, entre partir en MP ou partir en, M en PSI, alors que, oui. la P alors que la PCSI, c'est pendant le premier semestre, si je ne me trompe pas. C'est ça la différence ah. entre les deux je ne savais pas que toi c'était au milieu du semestre, moi c'était euh, à la fin du premier, du premier, du premier trimestre. Donc, voilà, voilà c'est ça, c'est ça la grosse différence entre ces deux prépas-là, dans le sens où euh, en fonction de la filière, le choix euh, se fait à bah, différents moments. Euh. Mais c'est juste une question de spécialité euh, pour les concours après. En soi, après, on passe tous les mêmes concours, plus ou moins, donc euh, c'est plus ou moins pareil. Oui, bien sûr. Donc du coup, après, tu as fait une PSI Ça s'est passé comment voilà. Ah ben, ça s'est super bien passé. Globalement, j'ai oui, presque des bons souvenirs dans, dans, dans cette classe préparatoire. Je dis presque parce que, bien sûr, on a, ça reste une classe préparatoire. On a eu des moments difficiles, des, des moments de, de stress, euh, des moments où on n'a pas forcément été très agréables les uns et les autres, dans le sens dans le stress. C'est normal. Il euh, y a des périodes où on, on accumule tellement de, du manque de sommeil ou tout simplement des examens que qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres mais finalement on a tout le temps été soudés, quoi qu'il arrive on est pour le coup j'étais dans une dans une classe préparatoire petite par rapport à les et là c'était pas une classe préparatoire intégrée c'est une classe préparatoire qui après nous amène directement au concours contrairement à les où oui on a la possibilité de faire des concours au bout de deux ans mais en réalité on n'est pas obligé on peut rester dans l'école c'est le principe de la classe préparatoire intégrée et là par contre au bout des deux ans euh, on faisait vraiment des concours euh, dans cette classe préparatoire que j'ai intégrée. Euh, et, euh, et au départ, justement, j'avais fait euh, une classe préparatoire intégrée pour ne pas avoir à passer les concours, car j'étais très stressée par rapport à ça. Mais finalement, c'était dommage de réfléchir ainsi, parce que les concours, c'est une expérience, c'est quelque chose qu'il faut vivre, et c'est un challenge. Et le challenge, je pense que c'est la chose qui nous permet de vraiment évoluer. Enfin, bon, je m'écarte un peu du, du sujet principal mais euh, oui finalement ces deux ans ça ça a été génial je me suis fait une bande d'amis euh, euh, je pense que bah inoubliable et qu'on gardera des liens pour très longtemps je suppose je je sais, en tout cas c'est ce qu'on veut et euh, et ça crée ça crée un lien oui je pense très fort et euh, et pendant deux ans on apprend beaucoup beaucoup de compétences théoriques maths physique euh, sciences de l'ingénieur mais c'est ce qui me plaisait mais juste que voilà le rythme était bien sûr euh, euh, très soutenu, mais c'est des choses qu'on sait et euh, qu'on se prépare pour. Oui, c'est sûr que euh, la classe prépa, c'est vraiment un engagement sur deux ans euh, pour les concours. D'ailleurs, en parlant des concours, euh, lesquels tu t'es présenté auquel de concours euh, comment, Et puis, comment ça s'est passé Quels ont été les résultats euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, J'ai passé euh, le groupe 3A, donc ça, c'est le, le groupe de concours qu'on qualifie entre guillemets de plus simple, mais non, en fait, c'est juste le. Le, groupe, euh, le, groupe, le premier groupe de concours. Euh, j'ai aussi passé le second groupe euh, de concours, donc euh, ccp ind euh, Voilà, donc euh, c'est le second groupe de concours. Et j'ai aussi passé euh, euh, le concours USA, voilà qui est un concours à part, euh, EPITA, EXA, ESME. C'est ça. Et j'ai passé aussi le concours ITNA, c'est un concours pour devenir contrôleur aérien euh, euh, à, à Voilà. Donc euh, les résultats, ben, j'ai eu 3 c'est mais pas, je ne le considère pas non plus euh, comme un échec, parce que voilà, déjà je suis contente d'avoir un concours, des fois ça arrive de ne pas avoir concours, donc, euh, voilà. mais euh, le concours ICNA il était très difficile et je ne l'ai pas eu essentiellement à cause de l'anglais. Donc ceux qui nous écoutent euh, étudient à fond l'anglais. <rire> Dès plus je parce que vraiment, c'est fondamental. Euh, voilà. voilà. Et, ouais, voilà pour les donc, euh, et le concours Ipsa, bien sûr. J'ai eu le concours 3A, le concours Ipsa. Sinon, je ne serais pas là. Voilà. Alors, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire par rapport à l'anglais, euh, je tiens quand même à rassurer ceux qui, euh, en bac, au euh, niveau bac moins 1, on va dire, donc en terminale, sont mm -hmm. un peu... Un, un peu en défaut avec l'anglais, c'est pas grave. L'anglais ça se travaille, il n'y a pas de souci. Et même de toute façon, en école, que ce soit en classe préparatoire ou en école d'ingénieur, on retravaille l'anglais, il n'y a pas de souci, on, on vous prépare bien comme il faut. Euh, D'ailleurs, euh, en parlant des écrits, donc là, as, donc là tu, as, tu as dit quel concours tu avais passé. Euh, de ce fait, vu que tu as été admissible à l'E3A et au concours Ipsa, tu as dû passer des euros. Euh, Qu'est-ce que tu as eu comme épreuve orale Comment ça se passe en général des épreuves orales Est-ce que tu as, as peut-être une petite chose qui t'a marqué pendant ces oraux Alors, les oraux à M16 sont très bien passés. Euh, j'ai beaucoup aimé... Euh, ça, ça a été justement une épreuve que j'ai aimé faire. Euh, la première, c'était... Euh, tu l'as vécu comme moi, hein, Benjamin, mais je, on, a, on a fait un... un c'était une, une sorte de de projet de groupe où euh, bah, aléatoirement on avait constitué des groupes, on prenait euh, dans l'espèce de chapeau euh, un, un, un numéro de groupe et après complètement aléatoirement on avait formé nos groupes et, euh, et à l'époque j'étais tombée donc, avec euh, avec plusieurs membres et complètement par hasard j'étais aussi tombée avec mon meilleur ami donc ça c'est le hasard complet mais c'est une petite et, euh, et dans ce groupe euh, on, a, on nous a donné un thème et le thème c'était euh, essayer de trouver une solution pour euh, réduire les débris dans l'espace. Euh, et comme euh, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est comme pendant ma classe préparatoire, j'ai fait un projet euh, de un système de, de, de tri d'objets métalliques basé sur un modèle de front magnétique. Alors, front magnétique, c'est moi qui imaginais un concept de front magnétique, c'est juste euh, la transposition. Euh, avec la force magnétique euh, qu'on peut comparer à la fronde gravitationnelle, mais bon, pour ceux que ça intéresse, aller fronde gravitationnelle, mais bon, en tout cas, c'était un système de tri d'objets métalliques que j'avais imaginé, et tout de suite j'ai pensé à euh, utiliser le fondement de, de ce système pour pourquoi pas euh, récupérer des objets métalliques pour euh, les débris les dans l'espace. Donc, euh, j'avais proposé cette cette euh, cette option aux autres membres du groupe et ils avaient complètement adhéré. Et après, petit à petit, j'avais euh, essayé d'organiser un peu le projet, de comprendre quelles étaient les, les compétences de chacun. Et, et l'épreuve, finalement, s'est super bien passé parce qu'on a, on a vraiment fait euh, un vrai état de travail d'équipe. Donc, euh, c'était vraiment très enrichissant. Ça a duré trois heures et en trois heures, il fallait connaître les autres membres du groupe connaître leur, leurs compétences euh, et, et, et construire une solution euh, vraiment innovante. Et à l'époque, je crois que ça a vraiment plu. Voilà, et la seconde épreuve, c'était un oral classique. On nous demande de nous présenter, de nous dire pourquoi, euh, pourquoi l'aéronautique, pourquoi cette école. Voilà, des questions assez, euh, assez classiques. Voilà. Mais c'était un entretien individuel qui a duré 10 minutes. Et en classe préparatoire, on est normalement préparé à ce genre d'entretien. De, et, et voilà, ça s'est aussi très bien passé. Donc, euh, il faut rester naturel. Voilà. D'accord, d'accord. Euh, donc, suite à ces euros, euh, je, vais, je vais spoiler un peu tout le monde. Tu as eu l'IPSA. Waouh <rire> Waouh, wow, incroyable. Donc, euh, l'an dernier, tu as fait ta première année de cycle ingénieur. Euh, notamment tu as aussi vécu ta première spécialisation est-ce que tu peux nous en parler comment comment est-ce que tu as fait ton choix de filière et même là maintenant tu es en quatrième année donc en deuxième année de cycle ingénieur donc tu as fait encore un autre choix de majeur de spécialisation est ce que tu peux nous parler de tout ça est ce que tu peux oui. nous parler de l'IPSA et <rire> euh, eh ben déjà quand j'ai intégré l'IPSA ce que j'ai beaucoup aimé c'était l'aspect associatif donc euh, c'est vraiment là qu'on rencontre les passionnés d'aéronautique. C'est vraiment là qu'on s'informe, qu'on peut vraiment découvrir par des passionnés plein de, de, de connaissances en aéronautique, en aérospatiale. Donc, ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, ce côté-là de tout ça. Euh, après, euh, en spécialisation. Donc, euh, au bout de quelques mois, on nous a demandé de choisir entre système et véhicule. Système, c'est plus euh, tout ce qui est euh, informatique, conception, robotique, euh, voilà ce, ce, ce genre de choses, l'électronique, euh, voilà. Et euh, véhicule, c'est plus euh, tout ce qui touche à euh, la, plus la conception, les moteurs, euh, l'aérodynamisme, ce genre de choses. Moi, en fait, tout plaisait. <rire> c'est ça le problème. Vraiment, j'adorais l'aérodynamie, j'adorais la mécanique. Euh, J'aimais beaucoup aussi faire de l'informatique, euh, mais euh, il mais fallait je, je, bien faire un choix. Et je me suis dit qu'en système, euh, finalement, euh, ce serait peut-être un domaine plus ouvert euh, sur les débouchés ou quoi. Mais finalement, euh, je pense qu'à la fin, c'est à peu près pareil. Et de toute façon, je me suis dit que si vraiment j'avais envie de revenir sur l'aspect euh, aérodynamisme, mécanique, comme on voit en véhicule, je peux toujours plus tard faire… Euh, un master spécialisé d'un an euh, dans le domaine. Voilà, comment j'ai fait mon choix. Et euh, enfin, Benjamin, tu m'as demandé euh, la majeure que j'ai choisie. Donc, euh, il y a quelques mois, j'ai choisi la majeure mécatronique. Et pour le coup, je n'ai pas beaucoup réfléchi, puisque les deux autres m'intéressaient moins. C'était euh, les, les réseaux. Euh, et l'autre, je ne me rappelle plus. Est-ce que tu peux me rappeler la troisième option alors, il y avait soit espace lanceur satellite, donc c'est une filière qui est un peu plus euh, oui. orientée vers l'espace, ou alors il y a ce qu'on appelle les SET, donc c'est plus sur les télécommunications et les réseaux, en effet. Oui. Mais sinon, oui. je, je vais. Oui. Voilà, donc tu as préféré rester plutôt dans la filière mécatronique parce que ça te semblait un peu plus général et ça te plaisait plus au final Oui, en fait, mon but finalement, c'est d'être euh, le plus généraliste possible, avoir des compétences un peu partout. Euh, pour, euh, pour vraiment euh, avoir cette casquette généraliste. Plus Alors justement, puisque tu souhaites rester généraliste, pourquoi tu as choisi l'IPSA et pas bah, une école qu'on qualifierait de plus euh, généraliste comme centrale ou, ou une école du même type euh, Pourquoi une, une école dans l'ingénierie aéronautique et spatiale si tu veux, souhaites rester euh, généraliste euh, généraliste dans l'aéronautique, tu préfères. D'accord. <rire> oui, ben... ouais. L'aéronautique, la, la, c'est vraiment euh, un domaine qui me plaît depuis euh, des années. Et déjà, euh, au lycée, j'hésitais euh, à intégrer l'ESTAKA ou l'IPSA, ce genre d'école. Je m'étais déjà renseignée dessus, mais je me suis dit, euh, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je voulais vraiment euh, essayer la classe préparatoire classique et après faire un choix. Et justement, euh, pourquoi tu as choisi les, les l'IPSA en particulier L'ESTAKA, ça te plaisait moins il euh, y avait les NAC aussi, euh, donc pourquoi l'Ipsa en particulier Alors, les NAC, comme je t'ai dit, malheureusement, je ne les pas donc euh, du, du coup, voilà. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, euh, je... pourquoi les Stata et les l'Ipsa euh, J'ai préféré l'Ipsa parce que c'était à Paris, <rire> déjà, parce que j'avais envie de, de, de découvrir, euh, d'aller dans, dans cette ville. Euh, et puis, ben, parce que quand je, quand je suis allée à la porte ouverte, quand. Je me suis renseignée dessus. Un... Je, tout simplement, mon choix c'était naturellement. Je préférais, de ce que j'envisais, l'IPSA. Voilà, D'accord, très bien. Ça ne s'est pas vraiment après. C'est plus infilé. Ok, voilà. bah, écoute, du, moment que, du moment que tu finis la formation qui te plaît, il n'y a que ça qui compte. Euh, mmh. Justement, en parlant de cette formation avec l'IPSA, euh, on doit faire normalement un semestre à l'international. Ouais. Euh, tu es parti quelque part ben C'est une bonne question vraiment, euh, je suis actuellement à l'Université d'Immrich et euh, donc au départ euh, j'avais mon, mon choix, mon premier choix et qu avait, que j'avais obtenu c'était euh, l'Arizona, donc euh, l'Université d'Arizona et euh, j'avais vraiment envie d'aller aux états unis puisque je suis encore jamais allée mais avec le contexte de cette crise sanitaire on n'a pas pu en revanche, je, je tiens vraiment à souligner le fait que Lisa a vraiment euh, tout fait pour nous faire partir. Et quoi qu'il en soit, je remercie vraiment mon école que même si je n'ai pas pu aller euh, aux États-Unis, on m'a quand même offert cette possibilité au prochain semestre, donc là au semestre 8, d'aller euh, à l'Université de Limerick. Donc euh, c'est quand même une expérience très enrichissante, quoi qu'il en soit. Donc euh, j'en suis, euh, suis reconnaissante. Ben c'est génial, ce dévouement pour l'IPSA est, est beau à voir. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'université de Limerick se trouve en Irlande, donc c'est un petit peu plus près que les états unis mais c'est quand même un, une région qui est anglophone. Donc en soi, c'est quand même une expérience véritablement à l'international. Euh, dans le cadre de l'IPSA, tu as certainement dû faire un projet ou un stage. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter Il euh, y a deux projets qui m'ont marqué à l'IPSA. Euh, le premier, euh, c'est le PIC, donc projet d'intérêt général. Euh, on avait élaboré un système euh, euh, consistant à renforcer euh, la sécurité dans des établissements de euh, Pénitentiaire, peut-être, plutôt. Euh, bref, euh, voilà. Et, euh, et on avait, euh, on avait élaboré voilà, un système euh, euh, basé sur de la mécanique et l'électronique euh, pour, euh, pour, pour que... les On avait vu vraiment euh, beaucoup d'articles sur le fait que des, des gardiens de prison se faisaient régulièrement agresser. Alors, on a voulu répondre à, à cette problématique par ce genre de système. Et avec mon équipe, on a on s'est renseigné sur quel type de capteur on pourrait, euh, on pourrait intégrer, sur euh, quel, quel système mécanique on pourrait imaginer pour, que, pour éviter au maximum ce, ce genre de problème. Et donc c'est vraiment un sujet qui m'a marqué puisque ben, voilà, je, je, c'était un véritable travail d'équipe, on, euh, on y a travaillé sur plusieurs mois. Alors je l'ai intégré quand même peu plein milieu, ce projet, puisque j'avais fait, comme, comme je l'ai dit auparavant, deux ans de classe préparatoire, euh, ailleurs qu'à l'ISA. Et ce projet-là, en réalité, euh, les autres élèves, ceux qui sont intégrés à l'ISA, l'avaient commencé en milieu de deuxième année. Et euh, ce projet devait durer un an. Et je suis arrivée pile au milieu. Mais ça n'a pas été un problème, en tout cas pour mon équipe, puisqu'ils m'ont rapidement intégrée. J'ai proposé mes idées et, et tout s'est bien passé. Et ensuite, le deuxième projet qui m'a marqué, c'était euh, le test. Euh, le test de plusieurs paramètres de plusieurs angles euh, sur, euh, sur un drone grâce euh, au programme euh, MATLAB et, euh, et j'ai beaucoup appris de ce projet On travaillait, là c'était juste en duo mais euh, j'ai appris euh, beaucoup de compétences euh, sur MATLAB en l'occurrence sur la simulation et euh, c'était vraiment très intéressant de pouvoir euh, euh, paramétrer euh, plusieurs, euh, plusieurs options et voir comment le drone se comportait Super, ces anecdotes. Euh, D'un point de vue un peu plus général, toi qui as fait une formation scientifique, on dit souvent que le scientifique, c'est plus un milieu qui est très masculin. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le fait qu'il y ait des filles en école d'ingénieur ou en filière scientifique Est-ce que plutôt tu les encouragerais à aller dans cette voie Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus Quelle est ton opinion Alors, après avoir essayé des expériences qu'on croit plutôt masculines, comme le délit informatiques, les cam, ingénierie civile ou encore euh, une classe préparatoire vraiment physique, chimie, sciences de l'ingénieur et une école d'ingénieur en aéronautique. On croit généralement que c'est vraiment masculin, mais en réalité, je me suis sentie tout à fait à ma place. Donc euh, là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, euh, certes, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, euh, nous les filles, mais ça ne pose pas vraiment de problème. Même, je trouve que l'ambiance est très agréable. On est même c'est même la rareté euh, « attire », entre guillemets. Et en final, on était hyper bien accueillis. On était, euh, euh, oui, l'ambiance était, était géniale, quoi qu'il en soit. Dans, dans, tout, dans tous mes domaines d'études, ça se passait très bien. Et, et je pense vraiment qu'étudier que dans un milieu qu'on croit plutôt masculin ne devrait pas être un frein euh, pour... Euh, pour les filles, pour, pour les femmes en général. Donc euh, je les encourage euh, évidemment euh, à venir dans ce genre de secteur. Évidemment, moi aussi également, si vous êtes une fille et que vous sentez que vous avez envie de faire des études plutôt scientifiques et qu'au final on se dit bah finalement c'est plus un milieu d'hommes, etc. Franchement, il n'y a pas de milieu d'hommes, de milieu de femmes. Ça c'est fini cette réflexion, honnêtement. Et moi j'encourage véritablement à tout le monde d'essayer de suivre ça, de suivre leur rêve et puis si votre rêve c'est de faire une école d'ingénieur, foncez, n'hésitez pas. Je pense que tu es du même avis. Bien sûr, voilà. évidemment. Donc, euh, je, je, je, peux pas, je ne peux pas le dire contraire, c'est évident. <rire> après, pour revenir un petit peu plus sur ton parcours à toi, là on sait que tu es à l'IPSA, donc euh, qu'est-ce que tu comptes faire l'an prochain et qu'est-ce que tu comptes faire après l'IPSA Tu as déjà une petite idée alors, je suis en plein de réflexion, mais je crois que j'ai encore le temps. Euh, je réfléchis à me spécialiser, euh, soit en plus ce qui concerne ce qui touche la cybersécurité ou bien le management. Mais je penche plus vers le management parce que j'aime vraiment diriger des projets. Diriger, c'est un grand mot, mais plutôt euh, gérer des projets. Euh, j'aime bien euh, voilà, juste euh, mettre le travail d'équipe, faire des projets. Et, euh, et je pense que, que pour cela, avoir une casquette management en tant que manager, en tant que, que, que euh, consultant, ouais, c'est aussi ça le, la casquette, euh, je pense que c'est un domaine qui, qui, qui est intéressant euh, pour, pour les entreprises d'avoir ce côté euh, un peu comment gérer un budget, euh, comment gérer un projet en général, euh, voilà, et je penche plutôt là-dessus puisque là, actuellement, euh, à l'ingrid j'ai choisi un, un module qui s'appelle Business Consulting et on nous apprend justement plusieurs outils euh, pour, euh, pour euh, vraiment euh, faire des présentations, euh, de, comment, on dit, comment on, oui, diriger un projet en général et c'est un secteur qui m'intéresse vraiment après, le domaine aussi de la cybersécurité je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse, data security, hosting euh, Network, je le dis en anglais, puisque c'est des modules qu'on que a, qu a, qu a aussi, que j'ai aussi choisi ici à donc euh, forcément, euh, ça, ça m'intéresse. Du moins, euh, que j'ai voulu choisir, mais que euh, je, je me renseigne sur ce genre d'enseignement, de, puisque c'est quelque chose qui, qui me plaît également, mais c'est plus technique et je me sens plus... Euh, j'ai l'impression que j je serai plus compétente dans ce qui, tout ce qui touche au management en général voilà <rire> d'accord très bien donc euh, ça c'est pour l'an prochain et après l'IPSA dans, dans 5 ans 10 ans, 15 ans, comment, comment tu vois un peu ta carrière euh, c'est une grande question <rire> mais je euh, dirais j'aimerais euh, bien euh, faire un bien de <rire> forcément euh, et euh... En ayant discuté avec des anciennes du ça, je sais que c'est possible euh, que, que une fille justement qui a choisi, qui a fait exactement le même parcours que moi à l'IPSA, euh, elle a, euh, elle est aujourd'hui, euh, euh, on dit business consultant, mais euh, c'est en gros euh, un, un métier où, où, où, où vraiment on gère des équipes, on gère des projets, on on planifie, on, on organise, donc euh, c'est de l'organisation, de la planification en permanence et euh, je, je crois que oui c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir et, euh, et elle a évolué très vite dans son entreprise, au bout de deux ans elle est devenue chef de projet alors euh, je suppose que, que, que c'est totalement une, une voie qui est possible et peut-être pourquoi pas euh, travailler à l'étranger mais pour le moment, je, je, vraiment, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je pense que rester en France, c'est aussi très intéressant. Euh, mais peut-être dans une entreprise qui nous propose des missions à l'étranger, je pense que ce serait le parfait pour comprendre. D'accord, super. Euh, on va finir un peu cette interview. Est-ce que tu aurais des conseils pour celles et ceux qui voudraient suivre la même formation que toi Ou, à, ou alors avoir un parcours un peu similaire au tien Et puis, est-ce que tu aurais tout simplement un mot de la fin eh bien, conseil! <rire> je dirais que, que tout simplement, les, travailler, travailler régulièrement et euh, voilà, après, c'est un petit peu les, les conseils généraux, mais, euh, mais je dirais juste, euh, donner le meilleur de vous-même et euh, épanouissez-vous dans ce que vous faites, bah, C'est génial. Et autre chose à dire? Bah, écoute, je crois qu'on est bon, Benjamin. Bah, c'est parfait, alors bah, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et les prochaines interviews. N'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires. Ode et moi passeront régulièrement pour euh, répondre. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur ces interviews. Euh, ça nous permettra d'améliorer le format, voire même. Euh, d'améliorer euh, la qualité de, de ces interviews. Pour celles et ceux qui vous souhaiteraient candidater également, je lance un appel à témoins. Si vous souhaitez, candidater, si vous souhaitez témoigner comme Aude, comme Benjamin, comme Olivier ou comme d'autres, surtout n'hésitez pas à envoyer un mail avec votre parcours dans l'adresse mail qui sera dans le commentaire épinglé. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle interview. Salut tout le monde